Bonsoir, alors émission Radar numéro 29, radio anarchiste diffusée à République. Eh bien nous sommes le 26 octobre 2017, triste date anniversaire de l'assassinat par une grenade, avec une grenade par un gendarme sur la ZAD de Sivins du militant écologiste Rémi Fraisse. Donc euh, on peut le voir là, Rémi Fraisse, mort en défendant la vie euh, mais aussi ni oubli ni haine. Ce qui explique pourquoi nous n'étions pas sur la place de la République, parce que moi je n'aime pas les anarchistes confessionnalistes qui disent euh, ni oubli ni pardon. Euh, si quelqu'un doit pardonner, c'est certainement la famille euh, de Rémi Fraisse, mais c'est certainement pas Roger Nimot, Pierre-Paul ou Jacques. Donc le pardon appartient aux proches de Rémi, nous, on peut simplement dire, attention, attention, le changement, on l'a bien vu, il n'est pas dans les urnes, il ne sera pas dans la rue. Il sera peut-être à la limite si on arrive à avoir un mouvement qui attaque au portefeuille les gens qui nous attaquent au cœur, c'est-à-dire euh, bah, les entreprises et les financiers. Si on arrive à bloquer les entreprises, si on arrive à une grève euh, générale interprofessionnelle euh, reconductible, alors là, peut-être, effectivement, il pourra y avoir des changements, mais de toute manière, de façon démocratique et non violente. Donc on, nous étions euh, au mur pour la paix ce soir en hommage à Rémi Fraisse. Nous sommes revenus à République parce que malheureusement notre ami Marc euh, qui est cheminot n'a pas pu être avec nous pour pouvoir faire un direct de 19h à 20h. Qu'il se rassure, nous étions peu nombreux euh, au mur pour la paix, ce qui est assez inquiétant. Par contre ben, le rassemblement ni, ou, ni, ni oubli euh, ni pardon euh, a visiblement fait quelques émules avec des barrières et la, et la police que, qui, qui bouche la sortie du métro. Enfin moi je, je, je pense qu'il faut arrêter cette instrumentalisation. Le problème en France, les problèmes des violences en France, c'est plutôt le problème des, des salariés qui se suicident plutôt que le problème des coups de matraque de la police. Euh, ça fait beaucoup plus de morts, ces morts euh, mort sociales, que euh, toutes les manifestations de rue, et c'est de ça dont nous devrions parler. Alors je dis 26 octobre, nous avons parlé de Rémi, mais 26 octobre, c'est une date anniversaire particulière, Bruno Eh oui, c'est la date d'anniversaire... Euh... D'un un personnage très controversé dans la politique française, euh, il s'agit de François Mitterrand. Ah, c'est la date de naissance de François Mitterrand, voilà. 26 ah, oui, Et euh, est... Ensuite, alors, oui. Alors, tu, tu dis controversé parce que, est-ce que tu fais un lien avec euh, sa participation au gouvernement de Pétain Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous parler un petit peu de cette controverse oui, quand je dis controversé, c'est parce que, bon, pour certaines personnes, c'est un grand homme. Certes, il n'a laissé personne indifférent, je veux dire controversé parce que, bon, il a été, euh, euh, comme disait le général de Gaulle, c'était quelqu'un qui, qui avait l'art de, de savoir retourner sa veste. Il a été un coup avec le général Pétain, après il a été résistant, après il a, été, Alors, euh, il a, a été dirigé les, les CRS, c'est lui qui qu a interdit Radio Euskadi avec euh, les Basques espagnols réfugiés en France. Bon. C'est lui, lui aussi qui a, qui a laissé euh, un, un, un opposant algérien se faire décapiter en, en, en France. Euh, c est, c est, alors, est-ce qu'on ne est qu comprend pas mieux que son turiféraire ait été le plus jeune député socialiste de l'Essonne, M. Jean-Luc Mélenchon, qui n'arrêtait pas de cirer les pompes de François Mitterrand euh, dans, dans le fief de la famille d'assaut, est-ce que, est que tu ne vois pas une relation euh, de, de cause à effet si, bien sûr, et puis il a été aussi l'avocat de, de, de certaines personnes comme Patrice Pellat, par exemple. Euh, mais il a, en même temps, il a laissé, euh, je ne sais pas, mais il a laissé ou il a suicidé euh, Bérégovois. Euh, Bérégovois qui habitait à côté de chez moi. D'accord, donc as un Premier ministre qui, qui, qui, qui il a eu il une drôle de fin. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que Pierre Bérégovois, Premier ministre, se suicide avec l'arme de son garde du corps. Alors, personnellement, dans ma vie, j'ai fréquenté des gardes du corps et des gens qui ont été gardes du corps d'officiels euh, assez haut placés même aux états unis et Ils m'ont expliqué que leur arme, euh, si ma main la touchait, j'étais mort. C'est-à-dire qu'un garde du corps ne laisse pas son arme dans une boîte à gants, euh, a fortiori ne la confie pas à une personne. Donc le fait que Monsieur Pierre Bérégovoy se soit suicidé avec l'arme de son garde du corps, c'est hautement improbable et même extrêmement suspect, louche louche parce que si comme tu dis le garde du corps t'a dit que si tu touchais son arme tu étais mort euh, ça veut dire autre chose hein. mais bon euh, par contre oui c'était c'est quelqu'un c'était quelqu'un de, de très fin parce que c'était quelqu'un de très intelligent il a, il a écrit des livres euh, c'était quelqu'un qui aimait les arts qui aimait la littérature et tout ça mais c'est vrai qu'il était très controversé et avec certains amis il était, euh, était très indifférent parce qu'il euh, y a des gens qui se sont et suicidés et pourtant ils l'ont appuyé je veux dire. Et alors, mais, la période avec euh, François Mitterrand c'est aussi par rapport à, à la politique colonialiste de la France c'est oui, et puis aussi c'est l'assassinat de Thomas Sankara euh, l'homme qui se permet un sommet africain de tenir la dragée haute euh, au père François et qui va le payer de sa vie euh, remplacé dans un coup d'état par, euh, par, par un ami qui se sera senti plus proche euh, du grand frère français donc euh, là on, on, on a été donc au mur pour la paix et on a été aussi bien sûr ben, pour, pour Ali c'était exceptionnel on a décidé de se délocaliser euh, au mur pour la paix pour notre heure, euh, pour euh, Ali, non, moi, Ali Mohamed Bakir al-Nimer, et, al et c'est extrêmement important, pourquoi est-ce que je relis ça aussi à la mort de Rémi Fraisse et à la mort d'Adama Traoré, c'est qu'il s'agit là de crimes d'état, c'est-à-dire que euh, à la fois, Rémi Fraisse, si l'on doit admettre la chose, il a été tué, bien, Légalement, parce que semble-t-il, la justice veut donner un non-lieu, donc ce serait la faute à pas de chance, la grenade lui serait tombée dans le dos, pas de peau, pas de peau, pas de chance. Moi je sais que le lendemain, dans la presse, on avait un gendarme qui avait dit que s'il était mort, c'est qu'obligatoirement il avait des explosifs dans son sac à dos. Aujourd'hui on sait qu'il avait les bras levés, qu'il était de dos et qu'il s'est pris la, la, la grenade et qu'il est mort. Donc le non-lieu est inacceptable. Il s'agit d'un crime d'État. Et. Arrêtons, il y a effectivement une chaîne de commandement, effectivement un gendarme a tiré une, une grenade, mais un préfet a donné des ordres, mais un ministre de l'intérieur a donné des ordres au préfet, mais... Un Premier ministre a donné des ordres à son ministre de l'Intérieur, mais un Président de la République a donné des ordres à son Premier ministre. Donc il va falloir étudier l'ensemble de la chaîne de commandement pour retrouver les véritables responsables de la mort de Rémi Fraisse. Et moi, je ne voulais pas m'associer au Rassemblement Place de la République parce que j'avais débusqué un lièvre, euh, au, au, parce que peu de temps avant la mort de Rémi Fraisse, j'avais été surpris euh, d'une espèce d'appel, alors que ça devait être un rassemblement euh, festif en, entre militants, euh, de la part d'Europe écologie, une grande mobilisation à Sivins euh, pour le 25-26 octobre, euh, comme une espèce de mobilisation générale. Et après-coup, je m'étais intéressé aux élections sénatoriales qui avaient précédé. Et à ces élections sénatoriales, aucun des grands électeurs euh, socialistes avait accordé leur voix à un éventuel sénateur Europe Écologie Les Verts. Donc, à ces élections sénatoriales, il n'y avait eu aucun sénateur Europe Écologie Les Verts. Et donc, cet affrontement politique entre un parti, le Parti Socialiste, et un, un, et un regroupement, euh, un peu, j'appelle ça le fourre-tout verdâtre, Europe Écologie Les Verts, pour moi, a abouti euh, à la mort de Rémi Fraisse, dans une radicalisation politique, et je me souviens aussi qu'à la première premier anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, j'avais été extrêmement choqué par les propos de M. Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis de service, qui s'était permis de dire qu'il y avait une violence légitime, qui était la violence légitime de l'État. Et effectivement, quand M. Mélenchon a vu que M. Macron était élu dans le cadre de l'inique constitution de la Vème République, il s'est inquiété que ce monsieur Macron ait tous les pouvoirs, mais que par contre, si monsieur Mélenchon avait été élu, il n'aurait pas du tout été inquiet d'avoir tous les pouvoirs. Et donc, ce pouvoir, pour monsieur Mélenchon, quand on l'a en main, ce pouvoir d'État, eh bien, il donnerait le droit à une violence légitime. Et moi, je dis non. Aucun État n'a de légitimité pour tuer un citoyen, surtout quand ce citoyen est non-violent, surtout quand ce citoyen agit légalement dans le cadre d'un rassemblement, euh, moi je trouve ça assez infect. Et donc, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui veulent radicaliser et qui nous expliquent que c'est en étant dans la rue euh, plusieurs fois par semaine, euh, que l'on va changer les choses. Alors, euh, avant 2017, c'était en allant aux urnes, bien sûr, pour voter insoumis, on allait changer les choses. Non, il faut arrêter, c'est criminel, parce que, en fin de compte, beaucoup de gens sont déçus de toutes ces fausses promesses. Euh, moi, je me souviens d'avoir été traité. Euh, assez salement par, euh, par ce que j'appellerais de, des gens qui sont tous sauf des démocrates, qui m'ont dit que je n'étais pas un antinucléaire, parce que Jean-Luc Mélenchon était un antinucléaire. Mais quel était le programme antinucléaire de Jean-Luc Mélenchon C'était exactement la copie conforme de ce que proposait Manuel Valls en 2012, c'est-à-dire la fermeture de, des deux vieux réacteurs de Fessenheim et un référendum sur le nucléaire. Donc moi je crois que, et, et, ici il n'y a pas marqué « du con ». Tatoué à l'envers pour que quand on me voit oui, arriver les... dans le rétroviseur, on puisse rigoler un bon coup. Et je pense. Oui, exactement. Et c'est et pareil pour plus de 6 Français sur 10 inscrits sur la liste électorale. Donc il va falloir qu'on se pose très sérieusement la question. Effectivement, des changements, il en faut. Ce qu'il faut surtout, c'est que par rapport à Rémi Fraisse, il faut refuser. Donc j'ai une pétition pour refuser un éventuel non-lieu. On veut que la chaîne des responsabilités réelles. Euh, dans la mort de Rémi Fraisse soit établie, et on ne se contentera pas d'un non-lieu, parce que c'est pour moi le, le même scandale que pour euh, Adama Traoré. On a chargé la victime euh, de tous les maux, même à la limite, ce Rémi Fraisse, il n'aurait pas dû être là à ce moment-là, euh, donc on va dire, euh, euh, s'il était à Sivins, il l'a un peu cherché, non, c'est scandaleux, c'est réellement scandaleux, et on ne doit pas admettre ça, parce que si un citoyen peut être abattu, quelle que soit son origine, parce que M. Liu qui est abattu devant ses deux filles par, par la BAC, c'est pareil, même si là c'est la BAC, donc c'est la police, et dans les deux cas, Adama et Rémi, c'est la gendarmerie. Dans tous les cas, peu importe qu'il s'agisse de gendarmes ou de, ou de policiers, le problème de fond, c'est que c'est une peine de mort, mais qui ne passe pas par la case justice. On a Fatima qui nous a rejoint, si tu veux. Lui faire oui. Un petit ah, euh, Fatima Amalou, je te dis euh, bonjour. Donc, euh, euh, c'est important, parce que Fatima est une militante de, de terrain, et qui s'oppose... Oui, Fatima, on l'adore. Oui, et elle s'oppose euh, aux prêts à penser criminels, justement, de ces gens qui se prétendent progressistes, mais qui ont un discours extrême-droitier. C'est-à-dire que, sur toute la campagne, moi, euh, le, le travailleur détaché européen qui viendrait voler le pain du travailleur national, je suis désolé monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est un propos rétrograde, extrême droitier, donc euh, c'est pas ma tasse de thé, non pour moi vous, vous n'êtes pas quelqu'un vous pouvez vous prétendre de gauche mais vous n'êtes pas un progressiste. Aujourd'hui un progressiste c'est quelqu'un qui est pour, qui est pour la réduction du temps de travail, parce qu'on sait très bien quand le chômage a baissé en France, c'est parce qu'il y a eu les 35 heures. Donc si aujourd'hui on passe à la semaine de 20 heures, obligatoirement, le chômage décroîtrait mais que veut l'Union européenne C'est même pire que ça, moi je considère qu'on n'est pas obligé de travailler. Pour qu'il y ait production de richesse, il faut qu'il y ait un, un, un travail. Mais l'obligation du travail, ça c'est un autre problème. Parce que dans le cadre du salariat dont je veux l'abolition, effectivement, de manière contractuelle, que ce soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, le travailleur signe un contrat pour être esclave un certain nombre de temps euh, dans, la, dans la semaine. Et pour moi, euh, si on veut réellement abolir l'esclavage, il faut en finir du salariat. Moi, je crois qu'il faut une politique de revenus, Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, la majorité des revenus, Vont à servir des dividendes ou à payer des machines qui remplacent des travailleurs, et ces machines et ces dividendes qui sont payés aux actionnaires ne payent pas pour les retraites, ne payent pas pour la santé, et donc petit à petit, on exclut, entre guillemets, de ce qu'ils appellent le monde du travail, mais qu'on devrait appeler plutôt le monde du travail salarié. Dans cette société-là, dans le cette... modèle qu'on nous impose. Dans le modèle qui nous a imposé. Et qui nous a imposé de manière constitutionnelle. Mais par contre, rien ne nous empêche de construire une autre société. Alors, ce qui nous empêche de construire une autre société Les États. Non. Les frontières. Non plus. Ce qui nous empêche de construire une autre société, c'est que l'homme est un animal social. Et donc, il va toujours aller vers le groupe qui est le plus grand. Il a peur d'être isolé. Il a peur d'être seul. Et. C'est ce que je, je disais tout à l'heure à mon ami Bruno Cuello. avant de démarrer l'émission, je lui disais « Tout discours de vérité ne peut pas être électoraliste. » Alors je m'en explique. Pour, quand on se présente à une élection, il faut recueillir un maximum de voix. Et donc, la vérité est rarement attrayante. Par exemple, savoir que la Fédération de la métallurgie, au sein du MEDEF, pendant des décennies, à pratiqué ce qu'ils appelaient le lubrifiant social, donc à concurrence de centaines de millions d'euros qui ont été distribués aux états-majors politiques et syndicaux pour justement pouvoir avoir les coups des franches, et ce type a obtenu un non-lieu quand même de la justice française. Hein, quand on voit les sommes. Essayez de voler une baguette et vous allez voir ce qui va vous arriver. Mais par contre, si vous travaillez pour la Fédération de la métallurgie et que, au sein du MEDEF et que vous distribuez des centaines de millions d'euros d'enveloppe à des états-majors politiques et syndicaux, vous aurez un non-lieu. Donc, on, on voit aujourd'hui aussi, parce que les lièvres sont soulevés. La campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, euh, financée par, euh, par, euh, par Kadhafi, et aujourd'hui le fils de Kadhafi, qui finance au Niger euh, des armes, en fin de compte, aujourd'hui le monde est pourri par toute, euh, par toute cette violence, parce qu'il s'agit d'une violence, il s'agit de morts d'hommes À Karachi, l'attentat de Karachi, des dizaines d'ingénieurs de la DCNS explosent avec leur autobus à Karachi. Le lendemain, dans toute la presse, il s'agit là d'un attentat islamiste, terroriste. Dans toute la presse, la réalité, c'est que cet attentat, ce sont des généraux pakistanais qui l'ont fomenté, parce que ils avaient négocié, l'État français avait négocié avec eux le reversement de rétrocommissions sur les contrats des sous marins Eurobis qu'on vendait au Pakistan, et ces rétrocommissions, les militaires pakistanais refusaient de les verser de ce qui se passe actuellement en Égypte ben, Ce qui se passe actuellement en Égypte, moi je vais te le dire, Sissi, si, la dictature, mm -hmm. euh, quand on voit que euh, Hollande et que l'État français discutent, signent des contrats avec cet abominable, cet abominable dictateur, c'est-à-dire ce, ce type est une.. C'est incroyable qu'on puisse simplement. Moi je ne serre pas la main à un homme comme Sissi. C'est un mec qui arrive au pouvoir par un coup d'État. Il n'a aucune légitimité. Il il n'a aucune, strictement aucune légitimité, et j'estime qu'un représentant de la République... Un peu comme notre Président, il n'a aucune légitimité. Non, c'est différent Par le suffrage Non, le... non. Le... M. Macron a été élu légalement dans le cadre de l'application de l'inique Constitution de 1958, de la Ve République, avec... Il faut voir qu'en France, un député peut être élu avec 300 000 électeurs ou avec 100 000 électeurs. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ta voix vaut trois fois moins qu'ailleurs. Donc, il faut que les Français comprennent que ce qui leur est présenté comme de la démocratie, justement par les Insoumis, qui sont, eux, bien contents d'être les fesses au chaud, tu vois, les Mélenchons, les Coquerelles, les Ruffins qui sont à l'Assemblée Nationale, ils nous, donnent, ils nous disent ce que nous devons faire, ils ont le culot de vouloir nous dire ce que nous devons faire pour que les choses aillent mieux, alors que ce sont eux qui collaborent à bien établir ce système complètement injuste, qu'ils savent injuste, mais du, duquel ils, à travers lequel ils arrivent à profiter et à s'installer. Donc, c'est pour ça que la mort de Rémi Fraisse, euh, ils s'en foutent. Quand Ruffin, par rapport à la mort d'Adama, dit « moi, euh, Ruffin, le député Ruffin », euh, pour pouvoir apporter un soutien bien entier, il faut que je connaisse le dossier et donc je vais ouvrir une enquête, oui, eh bien, c'est... tu parles de marionnettes. Alors, non, parce que, oui, ce sont des pantins. C'est pas tout à fait... C'est différent d'une marionnette. Ce sont des pantins parce qu'ils parce qu s'agitent euh, pour des maîtres et ils savent très bien qu'ils ne sont pas libres. Ni libres de leurs actes, ni libres de leurs discours. Et quand tu as des gens réellement libres qui viennent leur dire « on va tout droit vers le rétablissement de la peine de mort et en France » comme le permet le traité de Lisbonne que vous, la pseudo-représentation nationale, avez adoptée en 2008 alors que les Français l'avaient refusé par référendum le 29 mai 2005, eh bien, vous êtes, non seulement vous êtes des collabos, mais vous êtes des traîtres. Et donc, ces gens-là osent parler de coup d'État social. Alors que je me souviens qu'au deuxième anniversaire, j'ai vu M. Coquerel, qui était venu là au mur de la paix, parce qu'il y avait des élections à venir, et il, était venu, et il avait dit, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas en démocratie. Ben, ben si, on a le droit de dire qu'on n'est pas en démocratie. C'est vous, vous Monsieur Coquerel, aujourd'hui, qui parlait avec votre ami Mélenchon de coup d'état social, mais alors, comment est-ce qu'il peut y avoir un coup d'état dans une démocratie Donc, vous dites une chose et son contraire, et en fin de compte, eh bien, pour vous, vous êtes le cul à l'Assemblée nationale, dans un truc qui ne nous représente pas, et vous estimez pouvoir nous donner euh, du prêt à penser, du prêt digéré, de ce que nous devons faire, et donc nous devons aller faire les guignols, parce que vous êtes un pantin, Monsieur Coquerel, mais nous, on doit faire les guignols dans la rue, hein, derrière les états-majors syndicaux, pour, en fin de compte, au mieux, se prendre un coup de matraque sur la gueule. Voilà. Donc, et après, et après, crier sous son cœur, euh, personne n'aime la police. Mais je dis, non, c'est faux. C'est faux. S'il y a un syndicat puant d'extrême droite, qui doit être dissous à l'intérieur de la police, qui est le syndicat Alliance, qui a obtenu quand même 5 000 euros de dommages et intérêts suite à l'affaire de la voiture de Kate Valmy, hein, ce qui est un véritable scandale, qu'on soit obligé que, que les, les gens qui sont accusés, dont certains à tort, de payer des dommages et intérêts à un syndicat d'extrême droite. Ce même syndicat qui a obtenu, une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo, le retrait de la protection d'une camionnette de police de, de, devant la rédaction de Charlie Hebdo. Voilà, sous prétexte qu'il n'avait pas à protéger une entreprise privée. Moi, je dis, ça commence à suffire. Hein ce genre de choses. Euh, quand il fallait exiger la, la démission de M. Cazeneuve, vous n'étiez pas là, parce que vous êtes de la même fratrie, vous êtes des pères. vous vous soutenez entre vous, vous êtes les privilégiés de la République. Eh bien, la République elle s'est fondée sur l'abolition des privilèges, je pense que vous devriez méditer sur, sur ces quelques paroles. La République s'est fondée sur l'abolition des privilèges. C'est là-dessus qu'elle s'est fondée. Et elle s'est fondée sur les doléances populaires. Et aujourd'hui, on a des doléances populaires. On le voit bien, la semaine dernière, nous étions avec la jeunesse guyanaise. Et la jeunesse guyanaise, elle l'a dit. Nous en avons parlé ce matin aux On en a marre d'être traités comme des sous-merdes. On n'est même pas français, on est, on est traité comme de la merde. On ne nous écoute pas. On n'a pas notre mot à dire sur la gestion des territoires auxquels on appartient. On vient nous les pourrir, nous les polluer. C'est scandaleux. Et ils nous ont expliqué comment les gendarmes qu'on envoie là-bas et les compagnies CRS, ils partent prendre des, prendre des vacances. C'est scandaleux. Ce que, fait, ce que fait la France dans ce qu'elle ose appeler les départements et territoires d'outre-mer, avec la complicité de l'Union européenne, c'est scandaleux. C'est réellement scandaleux, c'est honteux, ces gens-là sont des voyous, ces gens-là sont des criminels, ces gens-là sont des malfaiteurs. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si moi je m'exprime à visage découvert, euh, dans le cadre de radio anarchiste diffusée en direct à République, c'est parce que... Il n'y a pas d'opposition. C'est parce que cette dénonciation que je fais, elle devrait être celle de M. Cochrane, elle devrait être celle de M. Mélenchon, elle devrait être celle de M. Ruffin. Mais non, non, eux, ils essayent de se préserver, surtout contre les gens qui sont scandalisés de la mort d'Adam voyez, de la mort de Rémi Fraisse. Voilà. Et les gens qu'ils poussent à la violence. Parce que tout le désespoir qu'il y a pour ces gens de se présenter comme étant des progressistes d'opposition, alors qu'ils n'ont rien à proposer de concret, à la jeunesse de France, ils n'ont rien de, à proposer de concret et de positif. Aujourd'hui, dire je suis pour la semaine de 20 heures, je suis pour qu'on paye des cotisations sociales sur tous les revenus, voilà des, voilà des discours progressistes. Qui, Quand on dit je suis pour l'abolition Universelle et définitive de la peine de mort. Voilà quelque chose de positif et de progressiste. Et donc, et donc moi, j'accuse tous les partis de l'extrême gauche à l'extrême droite d'être tous des partis mange-merde d'une unique république plutocratique et ils se sont tous des rétrogrades. Aucun d'eux n'est progressiste. Aucun. Aucun. Ils se sont dévoyés. Ils sont en train de se filer des places entre copains, de pratiquer du népotisme, chacun à son échelle, qui dans son syndicat, qui dans son parti, pour essayer de se préserver de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus de pays à piller le monde et à le détruire, et donc il y a moins par nombre de personnes, donc il faut partager il faut partager le travail, il faut moins produire, il faut moins consommer, il faut moins travailler et ça c'est un discours progressiste. Vous devez partir plus tôt à la retraite, vous devez travailler moins par semaine, vous devez consommer moins, vous devez vivre autrement. Voilà un discours progressiste. Et tous les gens qui, qui embrayent sur le même plateau que cette espèce d'infâme Tour de France du MEDEF où on dit aux gens « Vous êtes des feignants, vous devez travailler plus, vous devez travailler plus longtemps et vous devez consommer », sont des gens qui nous amènent dans le mur, dans le mur. Mais eux, ils ont déjà les airbags et la ceinture de sécurité. Est-ce que tu connais des villes expérimentales dans le Alors, des villes expérimentales, il y, en a, il y en a toujours et il y en aura toujours, mais il ne faut pas concevoir les choses comme ça. C'est-à-dire que, euh, moi, je crois... Moi, j'en connais une. Oui, mais je, je crois réellement que... Cette révolution, elle, elle, elle est démarrée depuis très longtemps. Si elle met beaucoup de temps à prendre et à faire ta juile, c'est qu'on élimine les gens qui sortent du prêt-à-penser, là on le voit, une opposante à Malte, Berta Caceres, à chaque fois qu'une personne commence à porter un langage de vérité, justement, qui n'est pas électoraliste, eh bien, il finit mal. Euh, il rencontre euh, une balle ou sa voiture explose et où euh, on a beau être premier ministre effectivement quand on se rend compte qu'on a eu un prêt gratuit de monsieur Patrice Pellat et que ce Patrice Pellat a racheté les actions d'American Can parce que monsieur Mitterrand vendait le courant électrique à prix coûtant pour fabriquer des canettes en aluminium et qu'il avait racheté des actions avec son ami Patrice Pola. Donc quand on se rend compte d'un scandale d'état à haut niveau, et eh bien effectivement, tout à coup, on est pris d'une immense dépression et on prend une arme, et si possible celle de son garde du corps, et on se suicide. Moi je dis, ça suffit, les couleuvres. Euh, moi je sais que, pareillement, à droite, euh, on a eu, euh, je crois, l'affaire Boulin avec euh, des gens qui se noyaient dans une flaque. Enfin, tout ça est ignoble, tout ça est immonde. Il euh, y a des responsables. Et quand, quand on tue, quand on assassine et quand surtout cela est fait en toute impunité, eh bien, on... On est vraiment dans une dictature, on n'est plus du tout dans une, dans, dans une démocratie, on n'est même pas dans une démocrature, on est vraiment dans un système perverti et au niveau international, on le sait, la France, au niveau de la, de la corruption, euh, est un pays corrompu. C'est dire que, que la France la oui, planète qui est comme ça. La planète est comme ça mais la France est, est petit à petit elle monte dans le classement des pays corrompus très rapidement parce et que effectivement le, le business trafic trafic business vente d'armes euh, euh, on file un très mauvais coton et si on reste à coquiner et on n'a pas oublié la crise des subprimes Exactement, mais si on reste à coquiner avec ces voyous, eh bien, ça, ça va euh, très mal tourner. On le voit, là, on, on va. Monsieur Hollande nous a fait payer. On avec voit. C'est comme, comme au casino. Au casino, c'est toujours la banque qui gagne. Et, et à un moment, on redistribue les cartes. Et eh ben, dans le monde réel, euh, les banques centrales, redistribuent les cartes avec des conflits généralisés. Et à partir de là, ben, ça sera comme, euh, comme ça s'est passé en, dans l'ex-Yougoslavie. Eh bien, les épurations ethniques, vous savez, les maisons récupérées, les voitures, elles sont revendues. Et donc, il y a des fortunes qui se créent. Et moi, je dis, nos marchands d'armes français sont des profiteurs de paix. Sauf que nos victimes collatérales de, de leurs excellentes affaires, elles commencent à se compter par centaines parmi les citoyens français. Donc, Français, réveillez-vous. Il faut réellement exiger les démissions de tous les députés qui ne sont pas de ce mouvement potiche qui est euh, la, la, la République en marche. S'ils veulent pouvoir se dire d'opposition, dès demain, ils doivent démissionner. Et après, il faut aussi appeler à ne plus participer aux élections, tant qu'on n'évite pas de manière proportionnelle les députés et que tous les résidents puissent voter. Donc, un député, on dira, c'est 100 000 voix, et par 100 000 voix, il y aura un député. Voilà. Et on adopte le vote blanc, ce qui fait que tous les partis, s'y si présentent des trucs et qu'il y a plus de 50% de gens qui votent blanc, Eh bien les gars, vous ne pouvez pas vous représenter à l'élection, elle est annulée. Et enfin, on aura des gens qui nous représente. Alors moi, je ne suis pas pour la représentativité électorale, mais je dis que si on veut réellement parler d'une démocratie avec une représentativité, ben, ne faisons pas les choses à moitié. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, tous les élus ne sont pas représentatifs. On est dans un système complètement fermé. Et en fin de compte, Macron, il n'est pas plus mal élu que Hollande. C'est la même chose. À peu près 17 pour 54 des, des députés. Donc ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Et le plus inquiétant, c'est qu'on a le doyen des sénateurs qui est Serge Dassault, qui est un marchand d'armes, et qu'on a toujours Olivier Dassault réélu haut la main avec 60% dans le Val d'Oise. C'est vraiment extrêmement inquiétant. Parce que ces gens-là sont des maîtres voyous. Ces gens-là sont des maîtres voyous parce qu'eux, ils déterminent la politique. Et carrément, moi, je pense que... 2018, euh, 2019 peut-être même avant, on va rétablir légalement la, la peine de mort en France mais rassurez-vous, ce sera pour terrorisme de la même manière qu'on met sous résidence surveillée des militants parce que bah, visiblement, distribuer un tract c'est terrorisme. moi j'ai entendu qu'il y a un représentant de la CGT là qui est poursuivi parce qu'il a distribué un tract, ou simplement il posait une question. Il se demandait si la justice dans sa région ne pouvait pas être instrumentalisée par, euh, par le MEDEF. C'est une excellente question, effectivement. Quand on voit qu'il y a eu un non-lieu euh, par rapport euh, à l'affaire du, du lubrifiant social, on a le droit de se demander euh, si la justice n'est pas elle-même euh, gangrénée, en partie, parce qu'on le voit bien. Euh, il y a encore des juges intègres, mais combien de temps est-ce que ça va durer Parce que quand, quand on aura le dernier magistrat qui aura baissé les mains, c'est fini, ce sera foutu. Aujourd'hui, avec l'état d'urgence qu'on veut passer dans la loi, si les magistrats baissent les bras, eh bien euh, nos, nos libertés, on doit les conjuguer au passé. Et je ne sais pas pour combien de temps on aura les conjugués au passé, mais on peut très bien les conjuguer au passé pour une assez longue période. Il faut voir ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, il euh, y, a, y, a, y avait une situation qui, qui était pleine de promesses, parce que c'est un pays extrêmement jeune, euh, au niveau de sa pyramide des âges. On avait des intellectuels. Eh bien... Avec ce qui s'est passé, l'annulation des deuxièmes tours des législatives, parce que le fisc pouvait... Eh bien, on a tué beaucoup d'opposants, euh, on a tué les intellectuels, on a tué des artistes, et aujourd'hui l'Algérie est, est dans une situation... Euh, durable, euh, de régression politique et, et, et sociale, tenue par une junte militaire au service d'intérêts étrangers, parce qu'il s'agit quand même de gisements de gaz et de, et de pétrole. Et c'est extrêmement inquiétant de voir comment est-ce qu'on peut voler leur avenir à des peuples. Et aujourd'hui, effectivement, les États-nations, qui ont peut-être été des moteurs par le passé, aujourd'hui euh, sont pires que des freins. Euh, on voit des États-nations qui sont assassins vis-à-vis -vis des, des peuples, on voit des peuples découpés entre des États-nations, tout, tout ça est assez immonde. Et récemment, j'entendais, en plus, je lisais, des politiciens, je crois, proches de la mouvance anticapitaliste, parce que visiblement, il semblerait que c'est le pire impérialisme qui existe, c'est le capitalisme, alors que ce n'est qu'une forme d'impérialisme. Ces gens-là s'inquiétaient que l'opposition à Raroy était pro-européiste et que donc il fallait se méfier du soutien qu'on pouvait apporter aux Catalans-Espagnols parce que ces gens-là étaient des gens de droite euh, qui étaient pour l'Europe. Mais je trouve ça assez infâme euh, de, de poser le problème comme ça. On veut en fin de compte dédouaner... Euh, Rajoy et le gouvernement espagnol et même l'Union Européenne de ce qui s'est passé au pays catalan c'est-à-dire euh, des citoyens qui sont matraqués alors qu'ils sont non-violents tout simplement parce que leur leader euh, pourrait être classé comme une droite européiste mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements à la mort moineux C'est bien des raisonnements d'état-major politique c'est-à-dire qu'on nous dit en fin de compte, ne soutenons pas les Catalans qui se sont fait injustement réprimer parce que leur leader est européiste de l'UE. Et en fin de compte, on nous demande de soutenir l'UE qui soutient le gouvernement espagnol parce que les gens non-violents qui se sont fait matraquer seraient européistes. Et bien moi je dis c'est immonde. C'est-à-dire que qu'on a là un discours d'extrême droite qui est porté soi-disant par des anticapitalistes. Et bien c'est immonde. C'est réellement immonde. Moi je dis... « Les Catalans ont ma solidarité totale et complète. À partir du moment où ils instaurent un mouvement d'insubordination non-violent, civil, ils auront mon soutien entier. » C'est à partir du moment, effectivement, où le mouvement peut devenir armé et où on va imposer par la force aux autres ces idées que là, ils n'auront plus mon soutien du tout, ni entier ni en partie. Il est très important... De comprendre qu'aujourd'hui, les leaders autochtones qui se font assassiner toutes les semaines à travers le monde, en Australie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, emprisonnés par rapport au Dakota Access Pipeline, parce qu'il faut en parler quand même, il y a le traité de Fort Laramie qui donne ses terres pour l'éternité aux Indiens Lakota, qui aujourd'hui représentent moins de 3% de la population du Dakota. Ça n'a pas empêché les bulldozers de passer, même sur des sites sacrés. Il hein, n'y a pas de fouille préventive là-bas. Et vas-y, que je te mets mon tuyau de merde qui, de toute manière, en statistique va fuir. Oui Oui, euh, donc je réagis euh, pas directement à ce que Roger, euh, au discours de Roger, mais en fait, il y a quelque chose qui me turlupine depuis de nombreuses semaines, voire même plusieurs années. Euh, pour recycler le contexte, déjà la première des choses dans ma façon de voir le monde, je considère que l'être humain appartient à la planète et non pas le contraire. Ce n'est pas la planète qui appartient à l'homme, mais plutôt, mais, mais plutôt ça. Deuxième point, euh, en 2011 j'étais euh, en voyage à New York, c'était au euh, moment de, de leur fête anniversaire euh, du 4 juillet. Donc il faisait très chaud, il y avait une canicule. Exactement. Il faisait très chaud, il y avait une canicule et il y avait des fontaines, enfin des geysers euh, qui arrosaient euh, les gens sur, euh, sur, sur, sur la place où on se trouvait. Et on a oui. croisé une personne de mémoire, elle s'appelait Claudia, qui nous a parlé de son monde. Son monde, il est en Inde. Et en fait, euh, située dans le comptoir français, une petite ville qui s'appelle Auroville qui s'est construite en 1968. Et j'ai vérifié sur internet, la ville s'appelle Auroville, A-U-R-O, ville comme ville. Elle est protégée depuis 68 par l'UNESCO et c'est une ville qui s'est bâtie euh, par, les, par, les, par les gens. C'est-à-dire que c'est le principe communautaire, donc elle est protégée depuis 68, ils ont réussi, réussi à construire euh, quelque chose aujourd'hui pour nous qu'on considère d'utopique, mais par contre chez eux ça fonctionne. Ils ont accès à internet, ils ont accès à la télévision, mais ils vivent euh, de ce qu'ils produisent et euh, surtout... Euh, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, mais bon, je rappelle le truc, c'est quand même une ville expérimentale euh, qui date de 68, c'est un projet un peu jeune, mais aujourd'hui ça a vocation d'exister, voilà. Mais est-ce que C est, que, est que les coup, avec Trump, est que coup, les, quoi, Europe, les, Europe, les un, USA n'ont pas retiré Europe, leur, leur participation à l'UNESCO J'ai cru comprendre qu'ils retirent leur financement à l'UNESCO. Est-ce que tu as une proposition Donc c'est assez important, c'est-à-dire que visiblement, les États-Unis ont décidé de ne plus financer l'UNESCO. Oui, mais ils ont décidé aussi de ne plus financer non plus les accords de Paris. Et l'UNESCO certainement. Euh, ensuite, je ne sais pas. Alors, il y a notre amie Muriel qui vient de nous rejoindre. Je suis assez content parce qu'actuellement, elle a des problèmes de, pas mal de problèmes de santé et de, de morale. Voilà. Donc, on est, on, est, on est là actuellement sur des politiques délibérées donc de non-participation C'est-à-dire qu'on dénonce, on signe un accord. Dans le cadre de la COP21, il y a tout plein de gens euh, d'attaque et tout, ils sont dans les starting box. Je crois, je crois aussi qu'ils voulaient euh, ne pas participer aussi à l'ONU. À oui. L'ONU, donc... Euh, en fait, ce qu'ils veulent, c'est bon, tout avoir pour eux. Moi, je, je, je, je sais que qu'effectivement... Pour euh, la, la FAO, celle qui s'occupe de la faim dans le monde, je sais que l'ensemble euh, des, des pays euh, dits riches, comme la France, se font souvent tirer l'oreille pour payer leur quote part euh, euh, pour la faim dans le monde. Il ne faut pas oublier quand même que tous les jours, ce sont 100 000 personnes qui meurent de faim euh, sur cette terre, et alors qu'on produit on produit très largement de quoi nourrir tout le monde, mais c'est uniquement la spéculation sur les produits alimentaires qui fait que, in fine, eh bien, cent mille personnes n'ont pas accès à suffisamment de nourriture et meurent et meurent. Tous les jours. Mais ça veut dire que, en permanence, je crois qu'il y a presque 2 milliards d'êtres humains qui souffrent tous les jours de la faim. Parce qu'effectivement, pour qu'il y en ait 100 000 qui en meurent, il faut que tous les jours, il y en ait au moins 2 milliards qui souffrent de la faim. Et autre chose... Une, une, un, un accès, quelque chose d'essentiel dans la vie qui est l'eau et bien l'accès à l'eau potable il y a plus d'1,5 milliard d'hommes qui n'ont pas accès à l'eau potable et ça, ça c'est vraiment ce sont les vrais chantiers du futur c'est à dire que moi je, je dis aux, aux, aux jeunes français ouvrir des, des, des, des technologies de microfiltration s'intéresser justement aux zones humides comme faisait Rémi Fraisse parce que les zones humides sont essentielles justement dans le, dans le cycle de l'eau parce qu'il y a une, une dépollution naturelle. Euh, à la fois il y a des végétaux euh, comme les roseaux, euh, comme euh, je crois que euh, comment, comment ça s'appelle ces arbres avec lesquels on fait de la vannerie J'ai un trou de mémoire, mais bon, il y a des arbres qui fixent qui fixent des matières organiques qui, lorsqu'elles ne sont pas fixées, ben, il peut y avoir développement de, de bactéries et ça va perturber le milieu et le, et le polluer euh, durablement. Donc aujourd'hui, au lieu, et les, les roseaux, mais aussi les, les saules, voilà. Une saule raie, euh, permet, par exemple, euh, de fixer de la matière organique et notamment au niveau, au niveau des nitrates, euh, les saules auraient la particularité de transformer et de fixer ces nitrates, ce qui éviterait une pollution à plus ou moins long terme euh, dans les nappes phréatiques, comme, comme on le voit en, en Bretagne, suite à des élevages de porcs et puis à des, des épandages massifs et, et à la et à la qui, qui détruit les terres et qui détruit l'environnement. Et donc aujourd'hui, il y a des gisements d'emploi, euh, il y a des gisements d'emploi énormes euh, et ces gisements d'emploi sont, sont verrouillés par des lobbies. Euh, sous forme de syndicats comme la FNSEA euh, qui empêche euh, le développement de vraies filières bio et même le gouvernement actuel français a retiré euh, des subventions à la filière bio, donc on casse sciemment le bio, ça il faut ouais, que les, les gens le comprennent euh, le de... et, et ce serait bien d'ailleurs que Jean-Baptiste nous rejoigne pour nous parler de la marche contre les pesticides parce que ah, oui. on, je suis en train de parler justement de, des politiques délibérées, c'est-à-dire on a retiré des subventions à la filière bio oui. alors qu'actuellement ah, qu l'Union Européenne se ouais. prépare pour plus de dix ans à repermettre le glyphosate mm. qu'on a, qu a de nouvelles mm. molécules Contre les abeilles, qui oui, tuent les fait. abeilles. Oui. Alors moi, je veux que vous parle de ça parce que c'est scandaleux. Oui. Ça. oui, oui, oui, oui. Non, non, on est vraiment horrifiés et, et en colère. Moi, je dis que tous les citoyens doivent, doivent, doivent l'être parce que là, je parlais avec des gens que je ne connais pas là, dans le bar là, ou de Jazay. et ils étaient au courant qu'on on a remis en Catimini deux insecticides euh, tueurs d'abeilles, le Transform et le Closer, qui contiennent, un, qui contiennent un, une molécule euh, très dangereuse, euh, tueuse d'abeilles. Et donc, en plus du glyphosate et de tous les autres produits phytosanitaires chimiques qu'on met depuis des décennies qui font que nos, nos rivières sont polluées, la terre est polluée et j'ai appris que quand la terre est polluée, ça interagit avec le climat, en fait, puisque la terre s'assèche. Donc ça a une influence, tout, tout, tout est lié dans la, sur, sur la planète, et même au-delà d'ailleurs, hein. comme dit le poète Novalis, dans l'univers tout parle et tout est, tout est en relation. Et donc euh, voilà, donc, on a décidé, là parce qu'on commence à en avoir vraiment marre, on a fait par le passé des marches pour interdire les pesticides, on a fait deux marches vers le ministère de l'Environnement, sous Royal, on a été reçus en délégation par le conseiller M. Baudonès, le conseiller de Royal, on avait été reçu aussi au ministère de l'Agriculture, J'oublie le nom de la personne qui nous avait reçus, mais on avait été reçus aussi là-bas, pour, pour justement euh, qu'on interdise les pesticides plus tôt que prévu, parce qu'on n'est pas content justement du, du tout euh, de ce qui se passe. Et là, euh, donc, on fait une marche blanche euh, contre tous les pesticides, donc pas, pas seulement le glyphosate, hein, le ronda, mais tous, tous les pesticides, on fait une marche blanche. Donc le, le mercredi, 15 novembre prochain, 2017, 15 novembre, de 17h à 19h, rendez-vous à 17h, place d'enfer Rochereau, euh, à côté du fleuriste et on ira vers le ministère de la Transition Écologique et Solidaire. On sera reçu en délégation. On a fait contact avec euh, le ministère et, euh, par mail et par téléphone. Et on sera reçu en délégation par un conseiller de M. Hulot. Et on va taper du poing sur la table avec politesse mais fermement parce qu'on en a vraiment ras-le-bol qu'on nous détruise la planète à, à U et à Dia, par Monts et par vous on veut tu en voilà et on n'endort plus et vous non plus et on en a marre et on veut qu'on qu respecte qu'on respecte la Pachamama. Et ceux qui ont raison là-dessus, ce sont nos amis, les euh, frères et sœurs, euh, les « native people », les peuples autochtones qui, depuis, et les depuis toujours, et les zadistes, non Rémi Fraisse, qui, eux, respectent l'environnement, considèrent que l'eau, la terre, le feu, les forêts, euh, les animaux, les humains, et ben, ce sont leurs frères et leurs sœurs et qu'on doit respecter envers tous. Et nous, nous, nous on y croit, on y croit depuis toujours et on, on y croira toujours. Non, la date, et c'est Et donc, euh, Roger, qui est nature, des fois inquiète, euh, comme nous tous, euh, <rire> bien qu'ils soit très, très volontaire, et ben, ça n'empêche pas d'avoir des doutes des fois, hein, on est humain, et on, on est aussi très animal, donc on est sur le qui-vive, on est aux aguets, pourvu pour que ça dure, et donc c'est le 15 novembre, il y a une page Facebook, allez-y, inscrivez-vous, inscrivez, inscrivez et, et vos venez amis. nombreux, venez nombreux, c'est l'avenir de vos enfants. Venez emplois. nombreux, alors, et je dois dire que la première marche qu'on a faite, euh, la première marche blanche contre les pesticides a, a, a fait date, c'était en janvier 2016, et on était allé, certains d'entre nous, en covoiturage soutenir euh, euh, trois femmes euh, qui ont pour nom Valérie Murat, euh, Marélise Bibéran et Pascal Mottès, avec qui on est en lien sur les réseaux sociaux et qu'on a vu en vrai, qui ont fait à Bordeaux la première marche contre les pesticides. C'était donc il y a un an. Et on était un millier sous la pluie, très motivés. Et là, elle continue à se battre parce que l'une d'entre elles, Valérie Murat, porte plainte pour homicide involontaire contre l'État parce que son père viticulteur est mort des pesticides. Elle a fait un dossier gros comme ça auprès des services de santé, auprès du, du juge. et Elle a vraiment bétonné son dossier. Elle a dit qu'elle ira jusqu'au bout. Elle n'a plus rien à perdre. Et donc, elle est en procédure à la fois au tribunal de Paris et de Bordeaux pour que justice soit faite. Et j'ai appris qu'aux USA, des milliers de paysans sont atteints de cancer du sang à cause des pesticides, du Roundup notamment, et portent plainte contre Monsanto. On sait qu'il y a un autre monsieur Paul-François qui, qui a écrit un bouquin de son, par rapport à son combat contre Monsanto. Il y a Marie-Monique Robin aussi qui se bat contre Monsanto. On est tous à ses côtés. Et il y avait le procès mondial citoyen à La Haye en dernier contre Monsanto et Bayer et tous les autres, ChemChina, qui a racheté Janta, Do. Euh, L'imagrin et aussi euh, Dupont. Donc on est contre tous ces, euh, ces multinationales du crime, hein, disons-le. Et on veut que nos enfants et nos frères et nos sœurs humains et animaux et la, la nature soient exemptes de pollution. Donc on est au taquet, on répète cette date. Le 15 novembre, venez tous à 17h, place d'enfer Rocherot, au niveau du fleuriste on ira marcher vers les ministères de la Tradition écologique. On sera reçu en délégation et à propos de nature, je voulais aussi faire un, un codicile parce qu'on était horrifié récemment, mais c'est lié quelque part, plus ou moins. J'allais dire plus au niveau du, du cœur et de l'émotion, c'est que récemment, il y a, il y a eu un, une chasse à cours. Un cerf a été abattu dans une propriété privée et c'était horrible parce qu'on a vu sur euh, les images et ce cerf qui était apeuré, essoufflé, le cœur brisé. Euh, s'est laissé massacrer, bah, Il ne pouvait pas faire autrement parce que personne ne l'a soutenu par les chasseurs. Et la dame qui était absente de sa maison, quand elle a su ça, était euh, totalement euh, en colère et scandalisée parce qu'on a fait croire qu'elle qu avait donné son feu vert pour que les chasseurs pénètrent chez elle pour abattre le cerf. Et en fait, c'est faux. Donc les gendarmes, en liaison avec les chasseurs, ont menti. Donc c'est un double crime contre un être innocent. Et ça, on ne peut pas supporter, quoi. Alors, tout, les... tout, tout crime contre tout être innocent, que ce soit un humain, un animal, eh ben, on doit, on doit se, se mobiliser en masse. Il faut que les gens sachent une chose, c'est que la loi, si vous êtes propriétaire, vous pouvez mettre un panneau sur votre terrain ou des panneaux. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a une association qui appelle à faire ça où vous spécifiez très clairement qu'il est interdit de chasser sur votre terrain. Et autre chose, il y a une femme qui a été abattue ah oui, vrai. dans son jardin eh, vrai. par un chasseur. Et je vais vous expliquer. Dans, dans la presse, j'ai lu euh, euh, qu'elle avait été tuée par erreur. Eh bien, je vais vous dire, dans la loi, un chasseur n'a pas le droit de tirer à 300 mètres d'une habitation. Alors comment se fait-il qu'il ait tiré à travers une haie, ouais. croyant voir du gibier et qu'il a tué dans son jardin, donc mitoyen l'habitation, cette dame. Moi, je dis, aujourd'hui, ça suffit. Parce que Rémi Fraisse, Adama Traoré, on va dire, c'est le gendarme. Alors les politiques, ils vont se frotter la, la, la, la pansse, ils vont se dire, c'est bien, oh, c'est les flics et les gendarmes qui prennent tout dans la gueule. Mais la chasse, c'est un véritable scandale. Aujourd'hui, on permet des choses qui sont complètement illégales, totalement illégales. Un fusil doit être cassé. C'est-à-dire que si vous voyez un chasseur, le canon n'est pas cassé et il est à moins de 300 mètres des habitations, il est en contravention. Et aujourd'hui, ces gens-là mettent en péril des femmes, des enfants. Euh, se, promener, se promener dans les campagnes devient extrêmement dangereux en période de chasse. Et donc, moi, je, je le dis très clairement, il va falloir peut-être agir pour interdire la chasse dans certaines conditions et à, à certains endroits. Et notamment, je pense qu'on devrait étendre à un kilomètre autour des villages l'interdiction de chasser pour que la, la contravention soit tellement flagrante qu'il y ait moins d'accidents et comme ça les gens sauraient qu'ici ils peuvent se promener sans risque. Et donc on veut protéger soi-disant la population mais on ne la protège pas. Et je veux parler aussi d'autre chose. Notre ami Rémi Fraisse, mort en défendant la vie, mais je vais expliquer. C'est quoi ce barrage de Sivins Parce qu'il faut parler du fond du problème. Le barrage de Sivins, c'est un barrage sur une zone humide. Mais il s'agit de faire quoi Eh bien, quand on élève du bétail, il faut en moyenne un hectare par tête. Donc déjà, il s'agit de libérer, de faire de la prairie, de, donc de faire d'une zone humide avec des arbres qui ont été abattus, d'en faire de la prairie pour des animaux. Et, et puis, il peut être bio la viande. Comme quoi il y a du méchant bio moi, je ne mange pas de viande, mais les animaux, par exemple une vache, pendant cinq ans, elle donne du lait et puis après, elle part à l'abattoir pour faire de la bidoche. Parce qu'après, statistiquement, elle va donner moins de lait. C'est ignoble, c'est affreux, c'est dégueulasse, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de lait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, c'est très simple. Ne mangez plus de viande, parce que gueuler contre ce qu'a subi Rémy Fraisse, sans gueuler contre l'élevage, sans gueuler contre des, des, des pratiques euh, agraires, euh, là, il s'agit, ça n'intéresse pas les gens qui vont manger des petits pois, des carottes ou des. Non, ça intéresse les gens qui vont manger de la viande, et donc il s'agit de transformer des zones de nature avec des espèces endémiques en des zones d'élevage. Alors, la Grèce, par exemple, l'Union Européenne donne des subventions à tous les gens qui ont des moutons en Grèce, mais en Crète et dans le reste de la Grèce, si c'était avant des forêts de feuillus, avec des chênes. Partout, euh, quand on arrivait en bateau dans l'Antiquité en Grèce, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mythe de Pan dans les forêts. Ah, c'était pas, c'était pas des, des zones caillouteuses désertiques et brûlées par le soleil comme voient les touristes euh, qui vont aujourd'hui en Grèce. Non, c'était des zones de, de, de, de, de feu du des, des zones. Euh, c'est beau ça. Voilà. Ah. Et, et donc la Grèce a été détruite par justement Je les pratiques pastorales. Toi, toi. Mais ah, aujourd'hui, feuille... alors qu'on est au courant. Ah. De, de, de, de la, du fait qu'il est nuisible pour l'économie et pour le territoire euh, d'avoir plein de brebis et bien tu as encore des subventions européennes pour l'élevage euh, des brebis en Grèce et donc est-ce qu'on ne doit pas au-delà du glyphosate s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe et il y a eu aussi un bison européen qui a été euh, en abattu euh, en Allemagne, parce que euh, le pauvre bison avait passé la frontière, il était passé de Pologne en Allemagne, sans s'en apercevoir, tu vois, il est comme les peuples, le bison, il est un peu con. Et donc, euh, ah le responsable de la province allemande l'a abattu, parce qu'il s'est dit qu'il qu y avait un risque pour la population. Donc, dirigeant. eh bien, aujourd'hui, aujourd aujourd aujourd attention, comme je l'avais écrit au moment, en 2014, au moment de la mort de Rémi Fraisse, attention, arbre méchant, attention euh, l'animal, la, la, euh, la, surtout l'animal sauvage, le loup par exemple. Le loup, le loup, au oh loup, au oh loup. Tuons les loups. Parce que attends, tous les ans, en France, on donne des autorisations pour tuer le loup. Pourquoi Parce que le loup mange le mouton. Mais tout le monde, tous les, les gens qui le savent, la majorité des attaques sur les troupeaux sont liées à des chiens errants. Voilà, et non pas oui. des loups, la majorité des attaques sont liées à des chiens errants. Et de toute manière, on peut rembourser la bête. Donc moi je dis, ce qui manque en France oh, ce sont des, des ours, ce sont des loups, euh, ce sont des zadistes, euh, ce sont des rémifres, ce sont des gens qui défendent la vie dans son insubordination totale à, à des... À des euh, à des critères économiques et financiers. Et donc ce monde compté, ce monde qui doit rentrer dans un tableur, c'est un monde de morts. Et aujourd'hui, notre territoire est aménagé en fonction du rendement. Et si une, une personne malade, euh, euh, faible économiquement, euh, ne peut plus payer son loyer, et eh bien on lui dira à la rue, madame, allez mourir dehors, allez mourir dehors. Voilà, et ça c'est ignoble, c'est ce monde de l'ignominie. Euh, des voyous qui tuent en toute légalité. C'est ce monde-là auquel il faut mettre fin, parce que sinon, demain, nous verrons ce qui s'est passé hier. Et bah, si le juif est musulman demain, quel sera le fond du problème Moi, si on commence à mettre dans des wagons à bestiaux des femmes et des enfants, quelle que soit leur origine, eh bien, je préfère crier avant, je préfère ouvrir ma gueule avant, parce que le jour où je serai dans un camp, j'aurai plus qu'à la fermer. Aujourd'hui, Français, françaises, réveillez-vous. Il ne s'agit pas de faire une révolution violente. Il ne s'agit pas de décapiter des gens. Il s'agit de dire voilà ce que je refuse. Voilà ce à quoi je renonce, parce que la liberté c'est renoncer. Il faut renoncer à la bagnole, il faut renoncer à ce monde mortifère, parce qu'on va droit à l'abattoir. Voilà. Mais ceux qui sont derrière le coutel du boucher te disent Ah oh mais non, mais non, n'écoutez pas, n'écoutez pas ces gens qui vous disent que demain vous allez être décapité comme notre ami Amjad qui a été décapité le 11 juillet dernier et après son corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs mais ça n'existe pas, ça Ça n'existe que dans les films d'horreur. Eh bien non, c'est la réalité, en Arabie Saoudite, le meilleur allié de la France. Le pays qui bombarde le Yémen. On le sait, On le sait, parce que nous, on le dit. Parce que si tu regardes les médias le 11 juillet dernier, euh, franchement, il fallait le savoir euh, qu'il y avait un décapité en Arabie Saoudite. Non, non, non, non. On le sait, parce qu'on en parle. Et en fin de compte, on en parle aussi, parce que... Pour moi, ce n'est pas le problème euh, de, du royaume féodal d'Arabie Saoudite, non, non. Pour moi, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est sont le problème d'alliance, de gens qui sont des bandits et qui ont décidé de mettre le monde en coupe réglée. Et ceux qui ne pensent pas comme eux et ceux qui disent autrement, eh bien, euh, c'est un petit peu comme euh, dans le livre de Lewis Carroll, euh, Alice au pays des merveilles », c'est qu'on leur coupe la tête, on leur... Coupe la tête et je crois qu'on va terminer cette 29e émission Radar euh, du 26 octobre 2017, On anniversaire de, de la naissance de François Mitterrand mmh. et de l'assassinat de Rémi Fraisse par un « qu'on leur coupe la tête, qu'on leur coupe la tête, qu'on leur coupe la tête okay, ».